Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Alors comment je vais Hop là, super. C'est un peu long pour moi. Bienvenue dans ce live où je vais vous parler de euh, être libre totalement, totalement. J'assume ce mot. De nos blessures passées, comment être totalement. Libre de nos blessures passées. Je vais aussi parler de sortir des situations répétitives, c'est complètement lié. Et aussi, est-ce qu'il est, qu est euh, possible de se libérer rapidement c un, Je pense que c'est important pour moi de vous partager ça. Et aussi, euh, est-ce qu'il est possible d'avoir accès, là, maintenant, euh, à une nouvelle vie quelle que soit votre histoire passée, quelles que soient vos blessures passées, ce qu'il est possible d'avoir accès au, à un grand amour, à la richesse, à la paix dans votre cœur, là, maintenant Voilà. Donc, euh, j'attends. Je vais juste faire quelques réglages en attendant que vous puissiez venir. Hop Je crois que là, c'est mieux. Voilà. En attendant que vous puissiez me rejoindre, soyez les bienvenus. Et si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un like. Un coucou ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là alors je n'ai pas vu sur les commentaires sur facebook et ça c'est vraiment très dommage euh, c'est vraiment très dommage donc <rire> voilà donc euh, bienvenue à ce live j'espère que ce live en tout cas vous parle je pense que la guérison des blessures la libération des blessures c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ben de, de, de nos préoccupations tous parce que nous aspirons tous à être heureux et s'il y a bel et bien un frein qui nous y empêche et un blocage qui nous empêche C'est euh, nos blessures passées, euh, nos peurs, nos doutes, euh, nos empreintes euh, passées qui aujourd'hui ressurgissent et fait en sorte qu'on a l'impression de parfois même de revivre les mêmes scénarios Donc c'est vraiment une question qui se pose de se dire ok j'ai envie d'être heureux j'ai envie de me sentir bien j'ai envie de transformer ma vie j'ai envie d'être propriétaire de ma vie j'ai envie de vivre la vie que je veux vraiment et parfois on a le sentiment d'être pris dans cet engrenage euh, d'un incessant passé qui revient euh, où on a l'impression que c'est des <rire> le scénario passé est éternel et que on est toujours confronté à, ces... à la difficulté d'avoir notre place euh... Euh, tel qu'on l'a souffert quand on était passé euh, la peur d'être trahi, euh, la peur d'être abandonné rejeté encore une fois et, et, et, et on a est là et, et en fait il y a un mécanisme très euh, na, spontané on va dire primitif qu'on va mettre en place qui est cet instinct de survie de protection euh, cette stratégie d'évitement qui va nous permettre justement euh, de, de ne plus... Être confronté à ces souffrances que nous avons vécu durant notre enfance et malgré tout en fait quand on se pose et qu'on se penche vraiment dessus on réalise que ces stratégies de survie ce personnage de survie devient la problématique elle-même de votre vie ici et maintenant parce que c'est vraiment ce personnage de survie justement qui vous empêche de vivre la vie que vous désirez vraiment et euh, et euh, ce personnage de survie qui est devenu une, une, une identité, hein, puisque il vous a euh, permis à un moment donné de, de survivre, d'avoir la tête hors de l'eau. Mais à un moment donné, quand on est adulte et qu'on se dit « tiens, j'ai envie de vivre la vie que je veux », la question vraiment se pose de se dire « attends, est-ce que ce personnage de survie me permet… » d'amener à la destination que je souhaite vraiment, à cette vie que je décide vraiment d'avoir. Est-ce que ce personnage de survie aujourd'hui me permet de d'accéder à ce, ce, ce, ce grand bonheur, ce grand amour, cette richesse absolue que je désire vivre Est-ce que ce personnage de survie me permet d'avoir une vie fluide, d'avoir accès à la fluidité, à la douceur, à, à des relations plus apaisées Et en fait, souvent on se rend compte que quand on a un personnage de survie ça veut dire qu'on est armé et quand on est armé ça veut dire que comme je dis souvent à des personnes que j'accompagne il n'y a que celui qui sort avec le bouclier qui rencontre l'épée donc euh, à force de vouloir se protéger c'est normal qu'inconsciemment nous allons créer nous allons créer des situations de confrontation pour que ce jeu et que ce personnage de survie puisse exister en nous donc euh, euh, plus nous cherchons à nous protéger, plus nous cherchons à ne plus revivre nos, notre scénario passé, plus nous cherchons à, à vouloir réparer ce qui s'est passé dans notre passé. Et en réalité, plus on est confronté à des situations qui nous amènent à être dans cette confrontation, qui nous amènent à nous protéger et qui nous amènent à être dans cet instinct de survie en permanence. Et euh, l'idée vraiment de ce live pour moi... Euh, mes amis, c'est de vous permettre vraiment de prendre conscience parce que je pense que c'est qu'il est vraiment possible de se libérer de nos blessures rapidement. Il y a plusieurs voies possibles. Chacun choisit la voie qui lui est confortable. Mais pour ceux qui aiment et qui aspirent à une libération rapide des blessures et de se dire, bon, maintenant, j'ai envie de passer à autre chose et j'ai envie que ça se fasse vraiment. J'ai envie que mon énergie, mon argent que je vais dépenser va être effectif. C'est important pour moi de vous dire qu'il y a des solutions, il y a des voies possibles. Et euh, après, que c des, voilà, il s'agit de ressentir, est-ce que c'est une voie où je ressens un appel vers, vers, euh, euh, voilà, vers cette voie où la libération est rapide Personnellement, ça a été euh, la voie que j'ai empruntée, bien sûr, c'est la raison pour laquelle je vous le partage. Euh, et c'est confortable de dire ça, parce que moi, quand je vois mon passé, euh, inéluctablement, à un moment donné de ma vie, je me suis dit que je passerais toute ma vie à guérir de mes blessures. C'était tellement profond, c'était tellement difficile qu'il y a un moment donné, on a envie de dire est-ce qu'il y a une solution ou hop, on passe vraiment à autre chose, quoi. Et je remercie la découverte de la quantique pour ça, la découverte de la neuroscience aussi et aussi mon intuition qui m'a permis vraiment d'avoir cette clarté, cette clairvoyance de, de transformer ma vie et de faire en sorte que ma vie euh, bascule en fait et et euh, et de vivre des transformations rapides quoi de, de vivre des histoires d'amour où j'ai été euh, très amoureuse où j'ai été aussi au fond du trou bien sûr et où et grâce à ces outils de pouvoir euh, vraiment euh, euh, guérir des plaies en fait hein, euh, guérir de ces séparations et de de reconstruire un cœur neuf euh, c'est chouette de pouvoir faire ça et, et c'est chouette d'avoir les outils surtout pour pouvoir le faire en toute autonomie et, et ça je pense qu'il y a un moment donné on a besoin mes amis de de, de savoir faire de savoir faire on a besoin d'apprendre à prendre soin de nous mais prendre soin euh, véritablement c'est-à-dire si vous êtes dans cette optique de dire je veux que les choses se transforment rapidement je veux euh, J'avais justement à un moment donné créé un, un, un coaching one-to-one, one, un packaging qui voulait dire 28 jours pour oublier. Mais quand on a les outils justement pour aller déprogrammer, déprogrammer nos blessures profondes, parce que dans des séparations difficiles, on, il, vraiment il y a des parts de nous qui ont été touchées profondément. Mais quand on a les outils et qu'on peut en toute autonomie pouvoir se relever de là. C'est ce que je disais aussi à une personne que j'ai accompagnée cette semaine. On a on a besoin d'apprendre pas à se protéger de vivre des relations amoureuses. On n'a pas besoin d'apprendre à se protéger, sinon on ne on, on ne vit rien en fait si on se protège. Mais on a besoin d'apprendre à à à ne plus avoir peur. Et donc on a besoin d'apprendre à avoir un parachute Donc, quand il y a des chutes libres, à savoir comment on redescend quand on a vraiment euh, voilà quand on vit des choses fortes, quand on vit des relations fortes, on a besoin d'apprendre à dire ok comment je je peux appréhender la descente différemment et euh, et quand on est libre de nos peurs, quand on est libre de la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de la trahison, qu'est-ce qui reste il reste la liberté de vivre, mes amis, la liberté d'aimer vraiment. Et en fait, si vous vous reconnectez à votre cœur, vous allez ressentir quelque chose d'intense à l'intérieur de vous qui s'anime et qui dit uniquement une chose, c'est que j'ai vraiment envie d'aimer vraiment. J'ai envie d'aimer sans limite. J'ai envie... De, de briller, vraiment. J'ai envie de réussite, vraiment. J'ai envie euh, d'être au milieu de la scène, vraiment. On a envie de choses grandioses, on a envie de choses intenses, on a envie d'aimer, on a envie de profondeur. Et notre cœur n'aspire qu'à ça. Et la seule chose qui nous limite à le vivre, c'est nous, parce que nous avons peur de la chute. Nous avons peur de la déception, nous avons peur du rejet, de la trahison Mais imaginez-vous qu'on a qu'on se limite à, à, à, à goûter à ce qui est bon pour nous. On se limite à goûter à ce qui nourrit notre, notre cœur, à ce qui nous fait vibrer vraiment. Mais on se limite parce qu'on ne veut pas réitérer, revivre cet espace de nos blessures où on s'est senti démuni. Mais c'est assez intéressant qu'on a peur de, de librement vivre les choses parce qu'on refuse de vivre un espace quand on a été démuni, mais c'est quand on a été enfant. Et quand on a été enfant, on n'a pas eu tous les outils, on n'a pas eu cette conscience, on n'a pas eu le discernement, on n'a pas eu cette liberté. Vous êtes autonome aujourd'hui en tant qu'adulte, vous n'êtes plus dans, dans, dans cette fragilité parce que quand on est enfant et qu'on grandit auprès de nos parents, on est un peu prisonniers de notre histoire dans le sens que dans notre vulnérabilité la plus complète et dans notre dépendance parce que on a besoin de nos parents pour assurer notre sécurité pour assurer notre euh, le, le cocon dans lequel on a besoin de grandir on a besoin de on il y a, y a une notion de je, je dépends de mes parents et je me sens vulnérable en fait mais et c'est normal que quand on se sent rejeté de nos parents, quand on vit des situations où on n'a pas été le ou la préféré, ou quand on a été mis de côté, ou quand euh, nos parents n'ont pas été là, nous n'ont pas aimé véritablement pour ce que nous sommes, quand on n'a pas reçu l'amour qu'on a voulu vraiment et qu'on grandit avec ça, il est normal qu'on ait des empreintes. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'à un moment donné, en tant qu'adulte, on ait le même référentiel. Et notre même référentiel c'est de se dire ah oui mais moi si on me rejette comment je vais faire je vais m'effondrer pareil je ne veux plus souffrir ce que j'ai vécu je veux plus vivre ce que j'ai vécu mais ce que vous avez vécu à quel moment quand vous étiez enfant quand vous étiez vulnérable quand vous n'étiez pas libre ni financièrement ni libre dans votre façon d'être et votre façon de penser donc en fait euh, en fait il y a un moment donné, je pense, une reconsidération parce que dans nos peurs, dans nos peurs, on est dans le référentiel d'un espace qui n'est pas objectif. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire que vous, vous n'avez pas, en tant qu'enfant, on n'a pas tous les éléments pour, pour se positionner, pour se défendre, pour dire non. Euh, ça pourrait être le cas pour certains parents, certes aujourd'hui on voit vraiment cette éducation en conscience, bien sûr, qui justement amène des nouveaux scénarios et Dieu merci, Dieu merci. Mais pour, quand on a des traces telles que celle-là, euh, c'est important de ramener de la clarté que nos, nos peurs portent, portent et s'appuient sur un référentiel où notre regard n'est pas objectif en tant qu'enfant, dans, dans la lecture de nos blessures. Voilà. Donc, en tant qu'adulte, on a vraiment cette possibilité à un moment donné de se dire « Ok, peut-être que j'ai besoin d'apprendre, d'avoir les outils. J'ai besoin d'apprendre à avoir les outils pour apprendre à me positionner, d'être au cœur de ma vie, d'être propriétaire de ma vie et d'apprendre de, de, à prendre soin de mon monde. Comment je peux faire pour prendre soin du monde dans lequel j'ai envie de grandir de, Le monde que je construis pour moi. » et euh, et, et je pense qu'effectivement, effectivement, à un moment donné, quand on a ces outils en main, on se sent en confiance. Je me sens en confiance parce que je sais qu'à tout moment, si à tout moment je m'effondre, je sais que je saurais être là pour moi c'est ça le truc et à l'instant où j'ai cette conviction profonde que je sais être là pour moi de la meilleure façon que ce soit et jamais je ne me quitterai jamais je ne m'abandonnerai jamais je trahirai ce qui est cher à mon cœur, là je suis libre de vivre là la confiance en moi s'installe et quand la confiance en moi s'installe la confiance en l'autre et en monde s'installe je suis libre de vivre les scénarios je suis libre d'aimer vraiment parce que de toutes les façons je sais que dans mon monde à moi j'ai tous les outils nécessaires pour me réhabiliter si besoin et et je pense que ce ce ce, ce processus d'avoir les outils pour pouvoir se prendre en main en toute autonomie en tout cas à mon sens est indispensable mais ce qui est important surtout c'est d'avoir pas plein d'outils je veux dire c'est pas l'idée n'est pas d'avoir plein d'outils l'idée c'est d'avoir moi en tout cas j'ai vraiment traversé ça le fait d'avoir plein d'outils euh, d'avoir fait plein de choses lu plein de choses et en réalité il euh, n'y avait pas de cohérence entre elles qui permettait vraiment une transformation au niveau de ma vie et ça c'est ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui parce que c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme « Rendre l'impossible possible ». Mais je vous dirai ça à la, fin du, à la fin de la séance. Dans le live d'aujourd'hui, qui porte le titre de « Être totalement libre de ses blessures », euh, je, je me sens très bien en, mécan... en, en, en, en interview. Donc en fait, j'ai mis quelques questions comme ça et je pense que si je les réponds en toute spontanéité, ça va être vraiment super. Alors, faut-il du temps pour nous libérer de nos blessures passées Est-ce qu'il faut du temps pour nous libérer de, de nos blessures passées D'emblée, la première chose que j'aimerais vous dire, que pour moi, ça reste une croyance limitante, vraiment. Si on part vraiment de ce postulat, mais c'est mon paradigme dans lequel je suis, c'est que je suis, si on est créateur suprême de notre vie, on est créateur des événements de notre vie, d'accord si on part sur cette base là le fait est même de poser que guérir de nos blessures prend du temps va faire que ça va prendre du temps ça ne prend pas du temps parce que ça prend du temps ça prend du temps parce que je me fais croire que ça va prendre du temps c'est ça c'est ça l'histoire c'est parce que je suis basé sur cette croyance là donc je pense qu'on peut aussi si vous n'avez pas envie de perdre ni toute cette énergie de poser déjà cette possibilité de dire Ok, si je suis créateur suprême de ma vie, j'ai plusieurs possibilités qui me sont offertes. Quelle est la possibilité que je choisis J'ai ce pouvoir suprême et ce, cette liberté suprême de choisir comment je veux vivre ce chemin de guérison. Et je peux poser que ce chemin de guérison se fasse en douceur, mais aussi là, instantanément, maintenant. Je veux que ça se fasse maintenant et rapidement. Donc, l'intention que vous allez déposer dans la manière dont vous voulez vivre la guérison, pour moi, est l'une des choses les plus importantes déjà à la base. Ensuite, autre chose, est-il possible de nous libérer de nos blessures Faut-il du temps Je pense que ça dépend où se place la, le, la démarche, la démarche de transformation ou le, le, le, le travail sur soi. C'est-à-dire, comment est-ce que vous envisagez cela Pour moi, si vous abordez toute cette démarche sur soi de libération de vos blessures uniquement à l'étage en dessous de l'humain, c'est-à-dire au niveau de l'émotion, au niveau du « pourquoi est-ce que je vis cette situation ?»« Pourquoi est-ce que je suis en souffrance euh, ?» Bon, ça c'est encore autre chose. On aura une lecture à partir de l'émotionnel, qui est quand même une information intéressante et indispensable, bien sûr, parce que l'émotion vous relie à votre besoin. Donc ça, c'est vraiment important. Mais aussi, on a aussi parfois besoin de comprendre. « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Pourquoi est-ce que c'est difficile Pourquoi est-ce que l'intensité de ma blessure, elle est vraiment là Pourquoi est-ce que je la revis en boucle Et parfois, on a besoin de comprendre qu'est-ce qu qu qui s'est passé dans notre passé en réalité. Mais en réalité, ce n'est pas indispensable. Ça peut nourrir votre besoin de compréhension et votre besoin de reconnaissance de votre blessure. J'ai besoin qu'on reconnaisse ce qui s'est passé. Donc, j'ai besoin de savoir qui est l'acteur de cette blessure. Entre guillemets. Donc, ça peut être des éléments qui, qui permettent de nourrir le mental et de pouvoir dire Ok, mon besoin de compréhension est nourri. Mais pour moi, quand on a besoin de se libérer de nos blessures, le chemin le plus rapide, c'est d'aller à l'étage au-dessus, c'est-à-dire à, à l'étage de l'âme. C'est-à-dire d'avoir une lecture au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau du créateur que nous sommes. La question qui est aussi importante, c'est pourquoi pourquoi est-ce que, est que je suis à même, pourquoi je vais vivre cette situation qui me génère de la souffrance. C'est ça en fait. Parce que quand on est à l'étage de l'âme, on est à l'étage de notre vibration intérieure. On est à l'étage de, de l'unité centrale de toute notre création. On est à l'étage de notre propre matrice. Parce que, regardez, quand on est dans ce schéma-là, on voit bien que selon notre vibration intérieure, l'univers va traiter l'information et on va attirer à nous certaines situations, certaines personnes. Ça veut dire que toutes les situations que nous vivons sans exception est le fruit de notre vibration intérieure. Mais si j'ai une lecture à partir de la création, j'ai une lecture différente différente de la lecture au niveau émotionnel. C'est comme si la lecture au niveau émotionnel, c'est le haut de l'iceberg, à l'étage de l'humain, à l'étage du pourquoi, à l'étage de, de l'introspection. Mais quand on est dans une lecture un peu plus quantique, et donc à l'étage de l'âme, dans cette lecture de notre, liée à notre vibration intérieure, là, on peut transformer les choses beaucoup plus rapidement, et, et toute, guérison, euh, toute guérison est rapide du coup. Puisque immédiatement, j'ai l'information de qu qu'est-ce qu que cette situation renvoie dans ma vibration intérieure. Et à partir de là, je peux transformer ma vibration intérieure, selon cette lecture bien sûr, pour pouvoir changer de réalité extérieure. Et voyez bien, c'est vraiment deux flèches quoi. Donc je pense que pour moi personnellement, si on a envie de transformer notre vie et être libre de nos blessures vraiment, euh, la lecture... La lecture euh, quantique au niveau de l'âme, au niveau de la vibration intérieure, elle est indispensable. C'est là où ça va le plus vite, en fait. Et beaucoup de personnes qui ont fait justement le programme Créer votre propre changement, euh, aujourd'hui, qui, qui est dans la nouvelle version du programme Rendre l'impossible possible, quand ils font le premier module, ils, ils sont vraiment très étonnés de cette lecture qui est au-delà du mental, et qui permet immédiatement d'avoir une lecture de la vibration intérieure et de se dire « Ah oui, je comprends pourquoi je crée ce genre de situation parce que c'est relié à un mécanisme, à un, comment dire une défaillance au niveau de ma vibration intérieure que j'aurais besoin de rectifier. » Et là, il y a vraiment une transformation rapide parce qu'on est on n'est plus dans, dans, dans, dans ces réflexions du mental en fait. Euh... Donc en ce, sens, en ce sens, je pense que la notion de la lecture, elle est vraiment importante. Il y a autre chose aussi, je pense, qui fait qu'on peut vraiment euh, se libérer de, no de nos blessures passées et être dans une guérison, une guérison rapide. Euh, C'est de se poser vraiment la question de comment, comment on s'oriente en fait. Est-ce que finalement, euh, je construis ma vie, euh, comment dire souvent quand on est en introspection on regarde dans le passé on se retourne derrière et on va regarder dans notre passé on va se préoccuper de notre passé et on va obtenir une réponse mais ça va s'arrêter là pour moi pour ce vraiment pour se libérer totalement et rapidement de nos blessures pour que ça qui a un réel gain de temps nous, nous avons besoin de d'être dans le présent et de regarder la vie rêvée qu'on veut, qu veut construire pour soi. Et à partir de là, de, la, la dynamique n'est pas la même. Parce qu'à ce moment-là, la dynamique, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce qui me fait vraiment triper ici et maintenant Quel est mon rêve Quel est mon rêve Et à partir de là, mon rêve est d'acheter cet appartement euh, vue sur mer euh, mon rêve c'est de vivre cette relation amoureuse et de rencontrer l'homme qui me correspond vraiment euh, c'est ça qui compte, se dire qu'est-ce que je veux et à partir de là de, de pouvoir se dire ok je vois qu'il y a de la résistance ben, je ne rencontre pas toujours la bonne personne et à partir de là quand on a cette lecture de dire ok je fais cette rencontre ça, si j'ai cette lecture affinée justement de ma vibration intérieure, à travers cette lecture, ça me permet d'aller voir et de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai besoin de changer ?» À travers cette rencontre, d'aller voir ce que je peux changer. Et là, il y a vraiment une, une, une, une transformation réelle de vos rencontres. Ça veut dire que vous n'allez plus attirer les mêmes types d'hommes, vous allez vous rapprocher de la version qui vous correspond vraiment à chaque fois que vous allez voir cette lecture et qu'à fur et à mesure, en même temps, a fur et à mesure, vous allez changer votre vibration intérieure. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Pour moi, parce qu'on est dans une dimension quantique, on est dans une dimension de la reprogrammation aussi, et de la déprogrammation cellulaire. Donc, ça va vraiment vite. Euh... Alors, une autre question. Euh... N'hésitez pas à me poser les questions à un moment donné, si... si, si, si euh... Si vous avez des interrogations, des précisions que vous avez besoin d'amener. Je sais pas um, ici comment ça se passe. Um, ok, sur Facebook, j'ai vraiment aucune vue. Hein. Et coucou Émilie. <rire> L'autre question, c'est est-il euh, possible, voilà, je répète un peu, est-il possible d'être totalement libre de nos blessures Totalement libre. Pour moi, Dès l'instant où on est en change de personnage, c'est-à-dire qu'on change d'identité et qu'on arrête de nourrir notre personnage de survie, à cet instant-là, on est au cœur de notre vie. Ça, c'est vraiment important. On est vraiment au cœur de la vie qu'on rêve de vivre. Mais ça nous demande d'être libre des mécanismes de survie et des mécanismes euh, des mécanismes de survie et du personnage de survie. On a besoin, en fait, c'est vraiment une mécanique hein, à mettre en place. Ça prendrait du temps, ce live, il pourrait durer des heures et des heures. Mais pour moi, en fait, le chemin le plus court, c'est ça. Le chemin le plus court, c'est vraiment de, de de changer de personnage. Parce que dès lors que je change, je change de personnage, je change de jeu, je change de scénario, et c'est comme ça que je change ma vie. Euh, donc ça nous demande d'apprendre à nous connaître pour comprendre vraiment les mécanismes inconscients qu'on met en place et qui nourrissent notre mécanisme de survie parce que parfois nos mécanismes de survie sont vraiment empreints d'amour de soi euh, on, on met des mécanismes parce qu'on veut prendre soin de soi euh, mais en réalité c'est des mécanismes de, de protection des mécanismes d'évitement des, des mécanismes de fuite euh, qui ne nous permettent pas justement d'avoir, euh, d'être le personnage qui va vivre notre propre vie. Voilà. Ça veut dire qu'en permanence, on va être avec un bouclier, en permanence, on va être en protection. Et donc, plus, plus on cherche à se protéger, plus on va avoir des situations confrontantes qui vont nous permettre de jouer ce jeu de « je me protège ». Vous voyez donc la boucle est bouclée, le plan, le plan est parfait. Voilà. Euh... Alors, je suis en train de lire mes notes. Euh... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh... Je pense que ça vraiment, ça nécessite une, une réelle réflexion sur la manière dont, dont on veut guérir de nos blessures. C'est ça en fait. C'est de. Est-ce que est-ce que guérir de mes blessures, c'est juste euh, un dialogue interne dans lequel je veux comprendre ce qui s'est passé et comprendre ce qui s'est passé peut être nécessaire si ça constitue un besoin, mais pour moi ça reste. Si on est dans cette dynamique personnellement bien sûr, c'est une dynamique qui est longue dans la guérison de soi. Euh, la guérison de soi, la guérison et la libération de nos blessures, c'est un mouvement actif de l'intérieur, mais c'est aussi un mouvement actif de l'extérieur. Si on veut vivre une transformation réelle et concrète, et si on veut que ça soit rapide, ça demande en fait de, de changer de personnage. Mais pour changer de personnage, il faut que je change ma façon de voir les choses. Ça, ça me demande de, de changer vraiment mon, mon mindset, mon, mes systèmes de pensée. Ça commence vraiment par là, mais ça me demande aussi de changer mon attitude vis-à-vis -vis de moi-même et vis-à-vis -vis de la vie. Et si on n'a pas cette attitude, si on n'actionne pas ce changement d'attitude, pour moi, ça, ça voilà quoi. C'est vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable. Euh, je ne sais pas si. Euh j'oublie euh, quoi que ce soit dans ce que je dis mais je reviendrai dessus si hein. alors qu'est ce qui fait que nous revivons certaines situations à répétition alors que parfois nous en conna... nous en connaissons l'origine parfois nous savons que ok c'est en plus c'est intéressant parce que ce midi j'ai <rire> j'ai déjeuné avec quelqu'un <rire> qui me dit bon voilà moi j'en ai marre c'est la énième c'est personne que je rencontre elle me dit en plus cette fois j'ai mis deux mois avant de tomber en amour pour cet homme j'ai pris du temps et elle me dit et finalement j'ai l'impression de revivre encore la même situation avec le même scénario où voilà la personne euh, me quitte euh, et la personne ne veut pas s'engager à vivre cette relation et là je suis dans une boucle une situation répétitive et donc, elle me dit Oui, mais voilà, moi, je sais d'où ça vient. Je suis accompagnée par un psy et je sais d'où ça vient. On a introspecté que voilà, je me respecte pas. C'est la raison pour laquelle c'est comme ça. Je, je n'ose pas prendre ma place. Alors, par rapport à l'histoire de mon père, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Si. Si je suis créateur de ma réalité. Et que tout ce que je vis, les rencontres que je vis, les séparations que je vis, tout, absolument tout, vient de ma vibration intérieure. Encore une fois, dans la lecture, la question c'est qu'est-ce qui vient ici dans ta vibration intérieure. La question c'est est-ce que la lecture de la cause de ces situations répétitives c'est une bonne lecture? Donc, visiblement, si la situation s'est réitérée, c'est la lecture qu'elle a fait. Dans ce cheminement de son dans son travail, enfin ce cheminement avec son psy, ils n'ont pas ciblé la bonne cause. Parce que si on cible la bonne cause et qu'il y a vraiment une déprogrammation de cette mécanique et une reprogrammation cellulaire pour un nouveau mécanisme, en principe, ça, elle devrait avoir une autre version d'homme, logiquement. Mais là, là, pour moi, se pose vraiment la question. Si on vit des situations répétitives, c'est de poser la question est-ce que Vraiment, j'ai touché la racine de la problématique. Parce que si j'ai touché la racine du blocage et que j'ai déprogrammé et reprogrammé, en principe, en c'est principe, automatique. Il y a une autre version au niveau de la relation. Donc, euh, c'est important que je dis ça parce que si, si vous revivez des, les mêmes situations, peut-être que vous avez besoin de vous questionner sur la, la racine. Si vous pouvez, si vous pouvez dire, « Ok, mais je sais d'où ça vient. » Ben peut-être qu'il faut se remettre en question peut-être que c'est pas vraiment ça peut-être que vous avez ciblé à côté mais vous n'avez pas vraiment touché la racine de la problématique et ça moi je trouve que pour sortir des situations répétitives la première chose la première chose qui est importante pour moi qui est indispensable c'est la précision de la lecture la lecture ciblée vraiment la, la, la lecture de la racine et de la cause du blocage vraiment et pour moi ça, ça demande justement d'aller à l'étage au-dessus qui est la, cette lecture au niveau de l'âme de votre vibration intérieure pour pouvoir avoir une lecture beaucoup plus nette de pourquoi vous créez ce genre de situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, une fois qu'on a ciblé la problématique, le nœud, c'est de se dire, « Ok, il faut que je déprogramme. » Il va falloir déprogrammer ce mécanisme qui est devenu un automatisme qui fait que inéluctablement, même si vous avez... Vous avez compris la cause, vous allez reproduire le même scénario. C'est ça le truc. Donc la question ici, c'est de se dire, ok, j'ai besoin de déprogrammer cette mécanique-là qu'il y a en moi et ensuite de reprogrammer, de, de, de, de reprogrammer tout votre mécanisme, tous tout vos mémoires cellulaires et votre vibration intérieure afin que vous puissiez avoir des codes, des codes écologique pour vous, qui vous permettent d'attirer, plutôt là, dans son cas, une réalité qui, est, qui soit différente. Donc un homme et une version différente. Donc c'est vraiment une mécanique qui est à portée de tous, en fait. Vous comprenez, c'est vraiment trois étapes importantes. Mais c'est trois étapes qui... qui, euh, qui euh, tout le monde peut le faire. Il faut juste savoir comment faire, en fait. Juste savoir comment faire. Et justement, dans le programme... Euh, rendre l'impossible possible euh, ces trois processus sont à votre disposition pour que vous puissiez en toute autonomie une bonne fois pour toutes se dire bon voilà quand j'ai envie de vivre quelque chose quand il y a quelque chose qui me tient à cœur et que je ne le vis pas peut-être que la première question à se poser c'est qu -ce de quoi je vibre à l'intérieur de moi qui fait que je n'arrive pas à, à vivre la réalité que je souhaite vraiment il y a forcément quelque chose que je dois changer dans ma vibration intérieure ça veut dire dans une mécanique globale pour changer ma pour changer pour changer cette réalité là donc ok je peux changer mon système de pensée et ça c'est indispensable mais je dois changer complètement mon identité le personnage qui joue la scène pour que je puisse jouer un autre jeu voilà donc euh, je, voulais, je voulais vous partager quelque chose justement par rapport aux situations répétitives pour que vous puissiez voir à quel point, à quel point une, la racine, la, la racine d'une problématique qu'on a encodée en nous peut avoir des dégâts mais dans des situations tellement diverses qu'on n'a pas l'impression qu'il s'agit que ça part de la même, de, de, du même bulbe. et en fait ce qui se passe généralement c'est que je vais vous montrer ça sous forme de schéma. C'est que... Euh, alors, je vais vous donner un exemple. Allez, on va prendre celui-là. Donc, là... On va avoir des répercussions, en fait, diverses. Selon que... Alors, attendez, on va mettre ici... Euh... Je sais pas si vous allez. Ok. À supposer que je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux au niveau des situations répétitives et surtout au niveau de la lecture, à quel point c'est important. Hello Sarah. <rire> voilà. On va dans notre enfance vivre une situation qui va nous contrarier, dans lequel on va être, on va, on va avoir une empreinte. Voilà, une empreinte peut-être forte selon la situation que nous avons vécue qui va devenir un mécanisme un mécanisme euh, qu'on aura encodé dans nos mémoires cellulaires et donc dans notre vibration intérieure. À supposer que cette information, c'est « Ah, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. » Est-ce que ça vous parle, mes amis <rire> Je crois qu'il y en a un paquet de personnes à avoir vécu ça. Alors, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Cette même mémoire racine va avoir des répercussions dans différents domaines de nos vies. D'accord Je vous donne un exemple. Cette mémoire-là va avoir une répercussion, par exemple, je vais être au lycée. On est bien d'accord que selon ce que je vibre, je vais vivre des situations qui correspondent à ma vibration intérieure. Nickel. Donc ici, ça c'est ma vibration intérieure. Quelle est la situation Je suis adolescente et qu'est-ce qui se passe je suis adolescente et la scolarité va être très compliquée complexe pour moi parce que ça va être générant de stress je vais beaucoup m'investir pour avoir des bonnes notes alors qu'il ya d'autres personnes ils sont cool ils profitent de la vie c'est l'adolescence ils sortent ils dansent ils passent les examens ils ont des bonnes notes mais moi il va falloir que je bosse deux fois plus que je sorte pas et ça va être totalement normal pourquoi parce que je vibre pleinement ici que pour réussir, il va falloir que je trime. Donc, dans cette lecture-là de cette situation qui se passe au lycée, je vais aller faire <rire> la première lecture à l'étage en dessous de l'humain. Je pourrais dire, ah, il faut davantage que je prenne confiance en moi, euh, il faut que je croie en moi, et je vais faire un travail sur moi sur ce, ce point-là. Alors qu'à l'étage de la vibration en haut, on est bel et bien connecté à une information que... Je suis sur branchée euh, complètement sur une programmation qui est qu'il faut que je travaille dur pour gagner. Il va falloir que je trime pour réussir. Je suis dessus. Mais dans une lecture très, on va dire, primaire, on va dire qu'il ah, y a un travail à faire sur la confiance en soi. Ah, super. Oui, il va falloir que... voilà. Alors que c'est pas du tout ça en réalité. Hein. C'est ça, oui. Mais la racine, c'est que la racine vibratoire, c'est que je suis sur cette programmation-là. Je vais grandir. Génial, je vais trouver du boulot. Et là, je vais être dans le cas de figure au niveau de mon travail où euh, je ne vais pas obtenir de promotion. Alors que là, pour une fois, j'ai très bien travaillé. J'ai été génial, j'ai été super. J'ai fait des heures sup. Voilà, j'ai honoré mon travail et pourtant, je trime pour avoir une promotion. Je n'ai pas la promotion que je veux. Et là, je vais aller voir un thérapeute ou autre et je vais dire, « Ah, je crois que j'ai une démarche à faire, je ne comprends pas, j'ai besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'ai besoin de changer. » On va faire une lecture à l'étage de l'humain. Et à l'étage de l'humain, même vous, vous êtes capable de dire, « Ah, j'ai besoin de... » J'ai besoin de me respecter. J'ai besoin de me faire respecter. Je vais faire de la communication non-violente pour avoir une communication bienveillante pour pouvoir poser mes limites. Tout ça est juste, mes amis. Mais on n'est toujours pas sur la racine, de la, la racine du problème. La racine du blocage, elle est toujours dans la même programmation ici parce que vous êtes programmé sur le fait que vous galérez pour obtenir une récompense. Il faut travailler dur. Vous voyez c'est la même programmation. Dans le couple, qu'est-ce qui va se passer Dans le couple, en fait, vous allez attirer à vous. Il se trouve que, je vais parler de moi, je ne sais plus, j'ai parlé de moi, de vous, je ne sais plus. On va dire que je vais rester sur moi, on va dire, ok. Je vais, je, je vais attirer à moi. Du coup, euh, c'est assez étonnant, mais on va dire vous, oui, je ne sais plus. Vous allez attirer à vous. Plutôt des hommes qui vont se reposer sur vous. Vous allez devenir une femme qui, on dit, qui porte le pantalon. Donc, vous allez vous occuper de tout à la maison. C'est vous qui allez gérer tout jusqu'à épuisement. Vous dites, j'en peux plus. Et là, vous allez faire une démarche. Et la lecture que vous allez avoir et qu'on va vous dire, on va dire, ah oui, madame, vous êtes contrôlante. Il va falloir relâcher un petit peu. Ça, c'est la lecture la plus, euh, ah, on va dire, la plus simple. On va dire, ok c'est ce qu'il va falloir changer à l'étage de l'humain sauf que à l'étage de la vibration là haut à l'étage de l'humain de votre propre création vous avez attiré un homme qui va se reposer sur vous tout simplement parce que et parce que vous êtes régi ici par le fait que vous avez besoin de donner beaucoup pour obtenir quelque chose et en fait c'est la même programmation donc pour sortir des situations répétitives le chemin le plus rapide c'est cette lecture là elle est indispensable c'est j'appelle ça dans le programme rendre impossible possible la lecture des blocages inc inconscients parce que ça vous permet d'avoir accès à la programmation que vous avez besoin de déprogrammer dans un tout premier lieu et une fois que vous avez touché ça vous voyez bien que vous allez débloquer toutes les situations qui sont rattachées à ce même nœud vous comprenez donc c'est en ce sens que libérer de vos blessures ça va hyper vite parce que là vous avez trois blessures vous avez trois trois séances chez un thérapeute et encore vous voyez un féminin sacré masculin sacré un respect de ni, un blessure du rejet euh, on s'en sort plus on s'en sort plus il y a un chemin plus court c'est ça que j'aimerais vous dire il y a un chemin plus court et cette lecture c'est une lecture vraiment approfondie d'aller voir ce qui se passe donc ça c'est vraiment le module 1 du programme euh, du programme rendre l'impossible possible. Ça vous permet d'avoir une clairvoyance sur ce qui se passe vraiment pour vous. Ensuite, à partir de là, vous allez déprogrammer cette programmation que vous avez ciblée hein, de manière juste. Et Une fois que vous allez déstructurer ça, vous allez encoder en vous des nouveaux codes par rapport au fait de vous autoriser à un moment donné de dire « Attends, j'arrête de faire mes preuves en fait ». Pourquoi je dois travailler dur si je suis créateur suprême de ma réalité j'ai la liberté suprême de choisir la vie que je veux je, je peux vivre je peux tout vivre je peux tout vivre absolument tout vivre alors pourquoi je choisirais pas tout simplement le fait que euh, euh, de vivre dans la considération juste je vis je, je, je vis dans un monde où il y a de la considération pour ce que je fais, la reconnaissance de ce que je fais. Ce que je fais est aimé et reconnu. Je suis respectée dans mon monde à moi. Et de pouvoir juste déposer le fait que vous n'avez pas besoin d'efforts ni de trimer pour obtenir quelque chose, mais que vous obtenez juste ce qui est important pour vous. J'obtiens, je, je vis dans l'amour. C'est ça que je veux et c'est ça que je dépose dans mon monde à moi. C'est ça que j'encode dans ma vibration intérieure. Le fait de vivre de la reconnaissance naturellement. Naturellement. Tout simplement parce que ce que vous donnez est reconnu. Ce, on va donner de la valeur à ce que vous allez donner et c'est normal qu'on vous récompense en retour. Ce n'est pas de la récompense. C'est normal qu'on vous donne en retour. Oui. Donc, vous pouvez vraiment... Euh, euh, tout ça vraiment pour amorcer le fait que... Vous êtes dans... dans vous êtes propriétaire de votre monde. On est vraiment au-delà de, de, de changer notre monde intérieur, au-delà de retrouver la paix dans notre cœur par rapport à la libération, des libérations que nous avons besoin de, d'actionner en nous. Nous avons aussi le pouvoir de, de, de créer un monde. Le monde extérieur dans lequel nous vivons, un monde où l'amour est, où l'abondance est, où la prospérité est, où les opportunités sont là. Vous avez le pouvoir de créer des événements heureux, des événements qui vous font du bien. Vous avez le pouvoir d'attirer à vous les personnes qui partagent votre monde. Et comment vous voulez vivre les relations avec ces personnes-là. Donc, c'est important que vous puissiez vraiment prendre conscience que vous êtes... Vous êtes euh, vous êtes, comment dire, maître de votre monde intérieur pour prendre soin de votre monde intérieur. Mais vous avez aussi la mainmise sur votre monde extérieur, sur les événements de votre vie. Et ça c'est important parce que de manière innée, naturellement, tout simplement parce que vous existez dans ce monde, vous êtes doté d'un pouvoir inné qui est votre pouvoir créateur. Vous, avez, vous êtes doté d'un puissant pouvoir créateur. Vous savez, vous pouvez tout créer. Et ça, c'est... Pour moi, c'est... L'une des raisons pour laquelle j'ai créé le programme Rendre l'impossible possible, c'est pour vous donner et vous offrir les moyens et les outils d'être propriétaire de votre vie. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez créer la vie que vous désirez librement. Je suis libre. C'est pas... J'ai pas besoin d'attendre d'être... De me libérer de mes blessures pour avoir accès à, à, à la vie à la vie au bonheur que j'ai envie de vivre non je peux vivre je peux avoir accès à, à absolument tout ce que tout ce que j'ai envie de vivre tout est possible vous pouvez rendre l'impossible possible c'est pour ça que ce programme porte ce nom là donc et d'ailleurs le, le, le jeudi prochain le 12 mai sur Zoom, donc c'est sur inscription, je vais parler du fait que vous êtes créateur de vos miracles. On, on, on pense qu'on est le miracle, c'est quelque chose qui nous arrive de je ne sais où, qui nous tombe quelque part, alors que nous sommes absolument créateurs de tout. Donc vous êtes créateur de vos miracles. On peut provoquer des miracles aussi si c'est ça qu'on a envie. Donc vous, vous avez vraiment ce pouvoir en main. La question c'est juste, est-ce que vous avez envie de l'exploiter ou pas C'est ça. Ou est-ce que vous avez toujours envie d'attendre que les choses arrivent J'attends que, que les choses m'arrivent. Non, en fait. Je n'ai pas envie d'attendre que les choses m'arrivent. Ah oh non, le temps passe. Non. Si je sais que j'ai vraiment ce pouvoir créateur en moi et qu'il me suffit d'actionner, que j'ai vraiment ce puissant pouvoir créateur en moi et que, et que je peux tout créer et qu'il me suffit juste d'avoir les outils de savoir comment faire. De savoir comment faire. Ben franchement, euh, <rire> moi j'attends pas quoi, j'ai envie de vivre les choses, je les vis, je, je, je, je peux oser, je peux rêver grand, c'est juste que tout est possible, la confiance en moi et la confiance en, en la vie est rétablie, quand je dis j'ai confiance en la vie, ça veut dire que j'ai confiance au fait, au créateur que je suis, j'ai je suis, confiance à la bienveillance que je suis prête à me témoigner, j'ai confiance au fait que je me suis que je vais toujours créer pour moi des bonnes choses. Et j'ai confiance que j'ai vraiment les outils pour libérer de mes blessures. Je sais déprogrammer, je sais reprogrammer ma mécanique. Je sais déprogrammer mon système vibratoire. Et dès lors que je sais faire ça, en fait, je change de réalité autant que je veux, à la vitesse que je veux. Et là, on est dans une dimension quantique, donc ça va très très vite. Ça va très très vite. Donc, euh, c'est... C'est vraiment, euh, je ne sais pas si vous ressentez du coup vraiment la puissance de ce programme « Rendre l'impossible possible » qui est le programme, qui était le programme « Créer votre propre changement ». Et je pense que j'ai eu une enfance assez difficile, vraiment, pour avoir vraiment à cœur de vous offrir ces outils qui pour moi sont inestimables euh, et qui vous permettent déjà en toute autonomie. C'est important ça vous pouvez le faire. Ce sont des outils qui sont simples d'usage. Il faut juste savoir comment faire. C'est pas des choses qui appartiennent uniquement à des thérapeutes ou des chamanes ou des scientifiques. Aujourd'hui, les... tous ces outils sont à notre porte. C'est à portée de main. Il suffit juste qu'on vous montre comment les mettre en application. Mais il y a une chose qui est indéniable, mes amis. Les pensées positives ne suffiront pas. C'est une mécanique complète, une mécanique complète dans lequel vous avez besoin déjà de... de savoir lire quel est le blocage, quel est le nœud. Quelle est le, la programmation à déprogrammer Et cette lecture, c'est la base de tout. C'est la base de tout si vous voulez gagner du temps. Ensuite, une fois que vous avez la lecture, c'est « Ok, comment je déconstruis cette programmation qui est à l'intérieur de moi, qui est inconsciente, qui est déjà mécanique, qui est automatisée pour que je puisse, puisse euh, vivre, regarder devant moi et dire « C'est ça que j'ai envie de vivre ». Et comment je, je peux me rapprocher de ça Comment je peux reprogrammer mon système, ma mécanique interne, ma vibration interne, pour pouvoir aspirer à vivre ce que je désire vraiment Et à ce moment-là, je peux dire, là, je suis heureuse. Je suis heureuse à l'instant... Enfin, je vais transformer. Vous êtes heureux à l'instant où vous vous préoccupez de vos rêves. Vous êtes heureux à l'instant où vous nourrissez votre cœur. Vous êtes heureux à l'instant où ce qui est cher à votre cœur devient votre priorité. Votre priorité n'est pas de guérir de vos blessures, votre priorité c'est de construire votre rêve. Ça change tout dans la vibration elle-même, dans l'énergie racine de votre démarche, ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Parce que du coup, réaliser votre rêve, votre rêve il est là. Et en fait, à, à, à fur et à mesure des situations que vous allez vivre, vous allez faire la lecture, Chut la lecture je change je fais la lecture je change je vois ce que ça renvoie je fais la lecture je change je déprogramme je reprogramme je vois ce que ça renvoie et et permet tout simplement de d'acheter l'appartement de mes rêves alors que c'était impossible hein le comptable les banquiers, on dit Armelle, oubliez. et j'ai créé ce miracle parce que j'avais envie de vivre ce miracle J'adore ma vie aujourd'hui, je l'adore parce que j'ai créé cette vie-là. Alors si je vous dis, est-ce que si je me réfère à ça, mon passé, ah ben, je peux vous dire que <rire> c'est le chemin, il y a du chemin. Mais pour dire que jamais je n'aurais cru qu'un jour je pourrais dire, ah, je me sens vraiment bien, j'adore ma vie, j'adore la relation avec ma fille. Alors que la relation avec ma mère était une relation à reconstruire, j'adore la relation avec ma fille. Oui, mais ça, ça a été le fruit d'une nouvelle programmation. Parce que la version de la mère que j'avais n'est pas la version de la mère que j'ai choisi d'être. Mais tout est infiniment possible. Dès lors que j'ai vraiment souhaité avoir une relation rêvée, une, une magnifique relation avec ma fille, ben je l'ai eue. J'ai de belles personnes qui m'entourent aujourd'hui. Je peux dire que je suis aimée. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que j'ai peur d'être rejetée Oh non qui a envie de me rejeter, me rejette. Je m'en fous. Dans mon monde à moi, j'ai établi mes règles. J'assume qui je suis. Il y a un moment donné, on va arrêter de, de, de, de, de s'excuser parce qu'on a des exigences, parce que notre histoire a fait qu'on a des exigences, on a des choses qui sont importantes pour soi. Et peu importe, si on se dit « Ah oui, mais quand même, tu ne trouves pas que c'est de l'ordre de l'ego ?» Mais je m'en fous. Je m'en fous en fait. J'assume juste que moi, dans mon monde à moi, J'aime aimer de cette façon-là. J'aime obtenir en retour. J'aime quand on me gâte. J'aime quand il y a la générosité spontanée. J'aime quand, quand les personnes qui viennent rentrer dans mon monde tiennent compte de ma, prennent en considération ma réalité. J'aime quand on m'écoute. Et quand on m'écoute pas, ben je, moi, ça, ça me fait péter les plombs. Est-ce que j'ai besoin de faire un travail sur ça Non, en fait. À un moment donné, on assume ce que nous sommes parce que notre histoire a fait de nous ce que nous sommes. Et donc, on a, je, je, je... C'est intéressant en fait de voir à quel point on entame tout un travail sur soi parce qu'on s'excuse d'être ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes ne correspond pas aux gens, parce que ce que nous sommes, à un moment donné, peut blesser l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, on peut juste s'aimer avec ce que notre histoire a fait de nous, qu'on se fout la paix à un moment donné, au lieu de... C'est fou parce qu'on recherche cette douceur de se dire « Ah, je vais faire une démarche, une démarche de transformation pour m'aimer. » Alors que cette démarche-là, justement, remet en cause l'attitude que vous <rire> ce que vous êtes. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est juste pour vous dire à un moment donné, au lieu de vouloir guérir, peut-être qu'à un moment donné, on a besoin d'assumer nos besoins qui sont naissants de nos blessures aussi. Et là, on gagne un temps fou. On gagne un temps fou. On, on va pas. On a besoin à un moment donné, bien sûr, de, de reconnaissance de nos blessures. Mais plus ça a été dur pour soi, et plus nos, nos besoins sont légitimes, en fait. Vous voyez Plus nos besoins sont légitimes, et plus on les légitime, et plus on se dit "Mais ben, excusez-moi si je vous correspond pas, en fait. Mais moi, c'est comme ça que c'est. J'ai un besoin d'amour." J'ai un besoin de respect. J'ai un besoin de considération de ce que je suis. J'ai un besoin de générosité. J'ai besoin d'être, me sentir privilégiée. C'est comme ça. J'aime ça. Voilà. J'ai be un besoin de raffinement. J'aime l'argent. C'est comme ça dans mon monde à moi. Ouais. J'en ai pas eu, mais j'aime. J'aime vivre dans... Voilà. Et c'est ok en fait. Et j'assume ça. Et je me sens en paix avec ça. <rire> Donc voilà mes amis. J'espère que cette vidéo, enfin ce live vous a amené vraiment des informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous ressentez vraiment l'envie de se dire, ah, là il est temps pour moi d'avoir les outils pour qu'en toute autonomie, tous les outils de transformation, les processus de transformation pour maintenant arrêter de perdre du temps hein, et de pouvoir dire j'ai un processus là qui est concret, qui marche ou j'ai des résultats immédiats de transformation. Des transformations intérieures et aussi des transformations dans les situations de vie que vous vivez et ben en fait le programme rendre l'impossible possible peut répondre à votre à votre besoin voilà parce que c'est un processus qui est à la fois quantique à la fois c'est relié à la neuroscience on parle des émotions euh et, et euh, ce, qui est, ce qui est chouette aussi c'est que vous voyez quand vous faites des stages parfois ce sont des stages euh, ou des, des programmes de transmission vous avez l'accompagnateur qui est là il vous transmet des outils bon voilà comment ça se passe et vous avez la compréhension de l'outil vous rentrez chez vous et vous vous retrouvez avec l'outil vous allez pratiquer ça tout seul moi je vais vous proposer quelque chose qui moi me parle vraiment <rire> c'est à dire que pendant deux mois, c'est la raison pour laquelle déjà le programme dure deux mois, parce que nous allons être ensemble pendant deux mois. C'est deux mois de de transmission de processus pour que vous puissiez deux mois de transmission de processus et deux mois de mise en application des processus. Donc vous appliquez les processus avec moi et surtout votre quotidien va devenir la matière, la vie que vous traversez va devenir la matière de transformation. Quel que soit ce que vous traversez en ce moment, vous allez les transformer via les processus et vous allez voir les résultats immédiats via les processus on va réajuster ensemble via les processus donc du coup c'est comme si vous êtes pendant deux mois c'est à la fois des transmissions de programme mais c'est comme si c'est un, un big coaching pour vous quoi <rire> parce que votre vie va être transformée et donc du coup nous restons ensemble on va créer un groupe privé euh, facebook où on va échanger je suis tout le temps là justement pour vous guider dans la lecture dans les déprogrammations à faire euh, je vous mets à disposition une bibliothèque ressources aussi Vraiment pour que vous puissiez affiner Vraiment ce, vos processus de transformation euh, Voilà on commence à un petit groupe Autre chose aussi de très important Je pense de très important Et qui n'est pas négligeable C'est que vous êtes un petit groupe de six personnes On n'est pas des grands groupes ou Chaque personne compte pour moi Vous comptez pour moi vous vous inscrivez à mes programmes, vous comptez. Votre situation compte, votre histoire compte pour moi. Donc, que vous ressortez de ce programme avec une réelle transformation, ça compte pour moi. C'est la raison pour laquelle vous êtes un petit groupe de six personnes. C'est rare de voir ça, donc profitez-en. <rire> donc, beaucoup de personnes qui ont participé à ce programme, ça fait une centaine, plus d'une centaine de personnes qui ont participé. À l'unanimité, tout le monde a dit il y a un avant et il y a un après programme. C'est un chemin de non-retour c'est une ouverture de conscience vous, vous allez, c'est des niveaux de conscience moi j'appelle ça un saut quantique que vous allez vivre donc c'est extraordinaire, il y a beaucoup de personnes j'ai déjà eu beaucoup de thérapeutes aussi hein, de, qui, qui se sont inscrits au programme parce qu'ils avaient envie de l'appliquer sur eux-mêmes pour l'appliquer aussi dans leur métier donc euh, voilà, vous pouvez le, le réutiliser vous-même et aussi euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire hum, hum, oui, il y a pas mal de thérapeutes, c'est ce que j'ai dit. Il y en un avant et il y en a après. Euh, bon, voilà, je sais plus. <rire> voilà, il y a eu... Je sais plus donc, ce que j'allais dire. Donc voilà, il y a pas mal de témoignages sur YouTube. Vous pouvez y aller, c'était le programme Créer votre propre changement. Euh, donc voilà, les inscriptions sont ouvertes. On commence le 24 mai. Donc si, si c'est le moment pour vous, si vous ressentez vraiment l'appel, si vous ressentez vraiment la puissance de ce de ce processus, euh, voilà, c'est un processus qu'on utilise à vie, c'est un processus qui m'accompagne toujours. Il y a une chose qui est claire, c'est que cet investissement-là est un, si a bel et bien un investissement à faire, c'est celui-là, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, parce que vous pourrez tout transformer, absolument tout transformer. Et ça, c'est quand même génial. Moi, ça m'a donné accès à énormément de choses dans ma vie. Ça m'a donné accès à l'appartement de mes rêves, alors que tout le monde me disait, c'est pas possible, c'est pas possible moi j'ai dit oui mais attendez tout est vibratoire coco c'est moi qui décide c'est moi qui fais et ça marche et c'est ça qui me et c'est ça qui est très intéressant voilà donc euh, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements sur le programme moi je serais vraiment ravie de et de vous accompagner de vous accueillir voilà et si vous avez des questions n'hésitez pas je vous souhaite tous une belle soirée mes amis euh c'était une belle soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous me regardez en replay, euh, n'hésitez pas à me mettre un petit mot. <rire> Et bonsoir. N'hésitez pas à me mettre un petit mot si vous êtes en replay. Ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout de me dire euh, ce qui vous a marqué dans ce live. Avec quoi vous repartez. Merci pour ces petits cœurs. <rire> Donc avec quoi vous repartez pour, euh, pour euh, avec ce live en fait. Qu'est-ce qui a, qui a résonné pour vous Bon, Je pense que c'est un live assez riche. Il vous aidera vraiment. <rire> Mes amis, je vous fais d'énormes bisous. Merci de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de me permettre de d'être heureuse et de faire ce que j'aime et de toute la confiance que vous me portez. Parce que c'est trop... Euh, j'adore j'adore ce que je fais. J'adore euh, voir les transformations que vous vivez euh, à une vitesse grand V et l'émerveillement que vous avez à chaque fois de dire, ouais, c'est génial. Et je dis, ouais, c'est de la bombe atomique. <rire> allez belle soirée au revoir j'adore ce que tu fais vraiment je te regarde et je te suis et j'adore énormément ce que tu fais <rire> je connais pas ton prénom du coup c'est sanarelle c'est ça j'espère que j'ai pas écorché mais c'est vraiment beau ce que tu fais voilà. Allez bisous à tous et à très bientôt ciao à jeudi prochain pour le, le zoom <rire> c'est vraiment de tout cœur, c'est un compliment qui vient du cœur. <rire> à bientôt sur le zoom pour jeudi prochain.